Bonjour, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Une sœur m'a demandé, uh, qu'est-ce que c'est uh, ancienne et nouvelle alliance um, Car uh, tu en parles toujours uh, dans tes vidéos. Donc, uh, elle voudrait savoir uh, avoir une, uh, une clarification, un éclaircissement sur uh, uh, ce qu'on appelle ancienne alliance ou nouvelle alliance alors, par la grâce de Dieu, euh, je vais essayer de reprendre à cette question, car il s'agit d'un enseignement qui est très lent, d'accord L'Ancienne et la Nouvelle Alliance, ça prend des heures et des heures, mais par la grâce de Dieu, euh, je vais essayer de résumer et euh, essayer de reprendre à cette question, car c'est très capital. En effet, euh, je vois que la plupart de ces faux pasteurs, soit ils ont compris, ils font esprit de ne pas expliquer et prêcher là-dessus, pour ne plus avoir justement euh, des gens sous leurs pieds, soit ils ne l'ont pas compris, parce que euh, c'est un sujet qui est, est capital ici euh, pour comprendre justement la vie chrétienne, comprendre l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc par la grâce de Dieu, euh, je vais essayer donc de reprendre à cela. Alors ce qu'il faut comprendre ma soeur, quand on parle d'alliance, pour bien comprendre le terme, il faut remonter justement dans le temps, vous allez voir que euh, les alliances Dieu en a eu toujours hein, avec des hommes. On parle par exemple euh, l'alliance de Noé, d'accord? Où euh, il va dire euh, il ne détruira plus donc le monde euh, par, euh, par, par l'eau, le déluge, d'accord? Vous allez voir euh, l'alliance d'Abraham, d'accord? Et d'Isaac et de Jacob, d'accord? Mais là aujourd'hui, nous allons parler précisément de l'ancienne alliance, qui est justement l'alliance d'Abraham qui s'est poursuit, d'accord, avec Moïse. Mais nous allons parler euh, de cette alliance qui va se conclure dans le désert, d'accord? Avec Moïse qui est en tête pour conduire le peuple vers la terre promise. D'accord? Alors, donc, euh, pour parler de cette alliance, nous allons lire euh, Exode 19, verset euh, 5. Maintenant, si vous écoutez mes voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. « Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. » Écoutez ça, c'est très bien la nuance entre sacrificateurs, d'accord Et euh, donc disciples, c'est très important. Alors, « Et une nation sainte. » Voilà les paroles que euh, tu diras aux enfants d'Israël. « Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux... » toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une d'accord, nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Hein, pour ceux qui confondent jusqu'à aujourd'hui. Là, le peuple va avoir confiance en Moïse, parce que c'est l'envoyé de Dieu. Nous sommes dans l'ancienne alliance. C'était ça le fonctionnement, d'accord? Moïse rapporta les paroles du peuple à l'éternel. Et l'éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leur vêtement. Bon, on peut s'arrêter là. Donc, voici comment est-ce que l'ancienne alliance, c'est-à-dire la religion juive, d'accord? va naître bien-aimé. Là, nous sommes dans le désert. Ils viennent de sortir de l'Égypte. Dieu vient de, de les délivrer des mains des pharaons. Ils sont dans le désert. Mais Dieu, avant d'avancer avec eux, il pose des conditions. d'accord. Il leur propose une alliance. Voilà, si vous voulez que nous marchions ensemble, que nous allons plus loin, voilà ce que vous allez faire. Et donc, il leur pose des conditions. C'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance ou la religion juive. Alors, quelles sont donc ces lois ou ces conditions qui ont été posées par Dieu, d'accord, dans le désert Sinon, euh, donc, tous les livres, donc, en commençant par Exode, Exode, Lévitique, Détéronome, Nombre, vous allez trouver toute la loi, d'accord, avec les, les, les, les descriptions, tout cela. Mais on va lire juste euh, quelques titres, d'accord Alors, Lévitique 19, par exemple, on parle des lois religieuses. Cérémonielle et morale. Je ne peux pas lire parce que c'est très lent, ça prend du temps, c'est juste pour vous résumer. Et donc, la loi que Dieu avait donnée à Moïse, il y avait ce qu'on appelle les lois religieuses, lois morales et lois euh, euh, cérémonielle. Et à côté de ces, ces trois catégories des lois, il y avait ce qu'on appelle les ordonnances, d'accord Que Dieu donnait, par exemple, ordonnances sur. Euh, euh, sur, euh, sur la dîme ordonnant sur euh, euh, euh, les propriétés euh, par exemple euh, euh, d'accord il y en avait plusieurs dans l'ensemble bref pour résumer cette loi là il y en avait plus de 600 et quelques lois d'accord composées entre lois morale, cérémonielles, religieuses et les ordonnances. C'est ce que le peuple devait bien sûr respecter, obéir pour marcher avec Dieu. Et à chaque fois qu'ils transgressaient, d'accord, il y avait un châtiment des dieux, d'accord, il y avait un châtiment des dieux. Ce qui fait que à chaque fois, ils étaient donc obligés de revenir, demander pardon, et tout ceci, vous le trouvez justement dans l'ancienne alliance. Donc quand on parle par exemple du temple, quand vous entendez parler du temple aujourd'hui, c'était dans l'ancienne alliance. Et c'était décrit. Comment est-ce que le temple de Jérusalem devait être construit ça c'est donné, euh, Dieu a donné l'instruction à Salomon, d'accord C'est David qui en a eu euh, justement euh, euh, l'idée de construire, mais Dieu va dire, ce ne sera pas toi, ce sera ta descendance qui va construire le temple. Et Dieu a donné les dimensions, vous savez, parce qu'il y avait une loi, dans les différentes lois que je viens de dire, il y avait une loi où les enfants d'Israël devaient être juste, même dans les unités de mesure. D'accord? Et il a donné les dimensions, le, euh, la, euh, le, le, les matériaux, c'est-à-dire la qualité du matériel, qu'il fallait construire le temple. Hein? Quand vous entendez aujourd'hui parler des dîmes, c'était dans la loi. D'accord? Quand vous entendez aujourd'hui parler de l'huile d'onction, c'était dans la loi. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette catégorie des lois, euh, qu'on appelle les, les lois morales, d'accord? Les lois morales, il y a tout ce qui concerne, c'est-à-dire les dix commandements et d'autres lois, comme son nom l'indique, les lois morales. Et ces lois-là, ça continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, ça existe jusqu'à aujourd'hui. D'accord On ne doit pas dire que ça, c'est la loi. Mais il faut seulement comprendre la nuance, en fait. D'accord Alors, donc, vous comprenez que l'ancienne alliance fait, en fait, quand je parle tout le temps de l'ancienne alliance... C'est en fait ça, ce qui caractérise ou constitue en fait la loi juive, d'accord? Tout ce qui était euh, en fait euh, euh, posé dans le désert par, euh, par Dieu, d'accord? Au travers de Moïse, pour qu'il puisse marcher avec Dieu jusqu'à arriver dans la terre promise. Maintenant, nous allons voir pourquoi est-ce que Dieu avait donné cette loi au peuple. Alors, n'oubliez pas, déjà bien aimé, que Dieu a créé et nous a créé, nous, à son image et à sa ressemblance. L'objectif des dieux, ou le but même de Dieu, était que l'homme vive éternellement, d'accord Sauf que euh, dans le jardin d'Éden, ayant et, et, et péché, l'homme a, a brisé euh, finalement, euh, euh, je vais dire, euh, cette parole, d'accord Mais comme Dieu est Dieu, il ne peut pas se repentir, je m'explique. C'est-à-dire que Dieu ne nous enlève pas l'éternité, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc cette éternité, nous ne devons plus la vivre sur terre. Parce que quand vous le savez dans Genèse, Dieu a maudit le sol. Et une chose, c'est que dans l'ancienne la, dans alliance, alliance, ici l'alliance ne dépend pas de Dieu. Dieu a posé des conditions et c'est aux hommes d'obéir. S'ils obéissaient, ils marchaient avec Dieu et Dieu les bénissait. Mais aussi, longtemps qu'il qu'ils venaient à transgresser la loi, d'accord? Et cette alliance euh, venait d'être euh, brisée. Ils étaient, euh, euh, ils étaient donc frappés, d'accord? Punis parce qu'ils venaient à transgresser la loi. Alors, dans la nouvelle alliance, ce qu'il faut comprendre là maintenant, c'est que cette alliance ne dépend plus de nous, d'accord? Parce que euh, Dieu en a fait plusieurs alliances, comme je l'ai dit euh, au début. Et à chaque fois, c'est l'homme qui transgressait, qui brisait la loi. D'accord? Et là, Dieu va dire, là, ça ne dépendra plus de vous, mais ça va dépendre de moi. C'est à ce point-là qu'il va envoyer son Fils unique. Mais cette promesse, elle est faite déjà dès le commencement, bien aimé. C'est très important. D'accord? Elle est faite dès le commencement que l'homme a péché. Mais sauf que, il fallait que nous marchions justement dans le temps pour arriver justement à ce que euh, nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire de la nouvelle alliance. Alors, vous allez comprendre dans la Bible, comme je dit, pourquoi Dieu avait donné cette, cette loi. C'était pour nous tenir, d'accord Jusqu'à ce que nous arrivions à la promesse, c'est-à-dire à, à, à, à la promesse qui a été faite à Abraham, d'accord Donc, Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, c'est-à-dire depuis le péché d'accord, de notre euh, ancêtre Adam, d'accord, donc, je reprends, pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite, d'accord, c'est-à-dire Jésus-Christ, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, d'accord, or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un, un seul. D'accord Tandis que Dieu est un seul, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu Loin de là. D'accord Bon, euh, le verset euh, 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que, nous fissions, afin que nous fissions justifiés par la loi. Voilà, bien aimé. Donc, la loi dont on parle, quand vous entendez parler, par exemple, des dîmes, D'accord, les dîmes, vous entendez parler du temple, vous entendez parler euh, euh, euh, euh, des sacrifices, d'expiation, du péché, tout ceci. C'était l'ombre de ce qui devait venir. C'était en fait Jésus-Christ. Tout ceci s'expliquait Jésus-Christ pour que nous arrivions justement au temps du rafraîchissement, autant de la grâce. Alors, si on lit dans Hébreu, Hébreu 9, à partir du verset 8, écoutez ce que dit la Bible.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 de la conscience, c'est lui qui rend ce culte. Là, il parle de l'ancienne alliance, d'accord Et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création, d'accord, la nouvelle alliance. Et il, en, il, est, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, parce qu'à l'époque c'était le sang des boucs, d'accord, et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache rependue, sur ceux qui sont souillés, vous entendez? Sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même son tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience? Vous entendez? Purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, bien aimé. Voilà. Donc, la nouvelle alliance ici. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ, d'accord Il est entré dans le lieu très saint une seule fois, non pas par le sang des boucs et des taureaux parce que ça se faisait comme cela dans l'ancienne alliance. Et je vais y revenir pour ceux qui continuent à prêcher l'ancienne alliance aujourd'hui, d'accord Et ils prennent juste une partie des lois qui les arrangent. et une autre partie, ils laissent de côté pour dire « c'est de l'ancienne alliance ». Là, Jésus-Christ est entré une seule fois. Il nous a rachetés par son propre sang. D'accord? Il dit, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ, combien, combien de fois il nous purifiera de notre, notre conscience sera purifiée par le sang de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc là, il n'est pas question de obéir à la loi pour être sauvé, pour être justifié, mais il est question de croire en Jésus-Christ, lui qui a accompli la loi, bien aimée D'accord? Il a accompli la loi pour que nous, nous soyons sauvés. Donc, nous ne sommes plus attachés à cette loi. D'accord? C'est pour cela, le livre de Hébreux 7, j'aime le lire. Hébreux 7, verset 11, dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple,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 L'ancienne alliance était une alliance parfaite. Pourquoi Dieu a-t-il donné une autre alliance? Non à la manière d'Aaron, qui était le, le, le souverain sacrificateur, d'accord? Mais à la manière de Melchisedec. Vous savez, Melchisedec, c'est ce dieu, le, le roi de Salem, d'accord? Le dieu de paix, c'est-à-dire le dieu créateur. Pourquoi est-ce qu'il a donné une nouvelle alliance? Pour vous montrer que l'ancienne alliance n'était que provisoire à bien aimé ceux qui continuent à prêcher les dîmes, les, offres, euh, les, dîmes, les actions de grâces, d'accord? L'huile d'onction, que sais-je encore? Prêche ne prêche qu'une partie déjà. La Bible dit qu'il y en avait plus de 600 lois, bien aimé, 613. D'accord? Pour être juste avec la loi, pour être justifié avec la loi, bien aimé, il faudrait que vous viviez toute la loi. Or, si le pasteur prend la dîme, aujourd'hui, si le pasteur construit des temples, le temple qui n'a pas, Uh, uh, ni l'instruction des dieux, ni le tabernacle, ni l'arche de l'alliance, ni le lieu très saint. Il n'a pas les ustensiles qui sont décrits dans Lévitique, dans Deutéronome. Vous allez trouver comment est-ce qu'on a décrit les choses qui devaient être dans le temple, bien aimé. Ça ne peut pas être temple. D'accord Pour que ça soit un temple, il faudrait que ça respecte les, les, les consignes qui sont dites dans la Bible. Vous voyez déjà à partir de ça, ils sont en faux. Vous voyez comment ils prennent la dîme aujourd'hui. Allez voir Deutéronome 14, vous verrez que la dîme n'est pas prélevée comme ce qui est écrit dans l'ancienne alliance. Déjà, si on se base sur cette question, ils sont en faux parce qu'ils n'arrivent même pas à copier ce qui est écrit dans la Bible. D'accord Donc comprenez bien, aimer, ces gens ne prêchent que l'ancienne alliance ou une partie de l'ancienne alliance parce que ça les arrange. Nous, nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance de Jésus-Christ, l'alliance de la grâce. Ici, ça ne dépend plus de nous. Je ne, dope, je, ne je, je, je suis pas sauvé parce que j'obéis à la loi. Je ne suis pas sauvé parce que euh, je, je marche selon la loi, parce que je vais au temple, parce que je sacrifie les animaux, parce que j'observe la Pâque. Non, je suis sauvé parce que Jésus-Christ a pris ma place à la croix. Il a été sacrifié. Il a donné son sang. Il a donné euh, sa vie pour moi. Et c'est en, en cela que je crois que je suis sauvé, bien aimé. Amen la Bible dit ceci concernant des gens qui vivent selon la loi. Galates, on va lire Galate. Galates 3, verset 10. La Bible dit ceci. Toi Pasteur qui continues à prêcher la dîme, toi qui continues à prêcher l'huile d'onction, écoute, vous êtes maudit. C'est pour cela oh, c'est pour cela euh, Dieu merci le confinement est arrivé, vous êtes maudit et là vous n'arrivez plus à vivre parce que les offrandes sont coupées, et les dîmes. Au lieu de prêcher, un jour nous reviendrons sur « aller ».« Aller, faites de toutes les nations » ne veut pas dire « aller construire des temples ». Cela veut dire qu'il faut prêcher la parole de Dieu. Appeler à la repentance ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas dit « allez prenez des maisons, confisquez les gens, et dominez-les, et, dominez et faites-les vos moutons, et dites-les ce que vous voulez ». Non, le « aller, faites de toutes les nations », c'est prêcher librement la parole de Dieu. Hommes oh, et femmes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 Voilà, bien aimé. Et le livre de Jacques, Jacques 2, verset 10, le dit encore mieux, on va le lire. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Pasteur escroc. Pasteur, euh, euh, euh, comment ils appellent euh, Patriarche, d'accord Archibishop, pape, vous êtes des faux. Vous vivez dans la malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, Parce que vous êtes en train de prendre des dîmes. Vous êtes en train de prendre des actions de grâce. Mais vous ne faites pas la loi sur l'expiation du péché. Vous ne tuez pas les animaux. Vous êtes dans le faux. Donc, toi, pasteur, qui va m'écouter Qui va me regarder Toi, patriarche. Toi, archibishop, fondateur du bâtiment, d'accord? Alors, pose-toi la question. Est-ce que le temple que tu, que tu as construit ou que tu es en train de construire correspond aux normes, correspond à la description que donne la Bible par rapport au temple de, de, de, au temple de Jérusalem? Est-ce que l'huile d'onction que tu composes correspond aux cinq éléments, aux cinq essences, d'accord? Aux cinq parfums qui ont été donnés dans, dans, dans, dans la Bible L'huile d'olive de, de, que tu es en train de mettre sur les gens. Oh, bien-aimé, peuple de Dieu, on vous, vend, on vous vend la foi. La foi n'est pas à vendre. Lisez la parole de Dieu par vous-même, vous allez comprendre. Regardez la description du temple dans la Bible, bien-aimé. Regardez comment est-ce que le tabernacle était, était construit. Regardez comment l'hôtel était construit. Est-ce que cela correspond au temple que Daddy est en train de collecter l'argent Vous imaginez Quelqu'un qui va acheter une parcelle de 800 000 dollars Une parcelle de 800 000 dollars Ça, c'est juste la parcelle et la construction. Bien-aimés, réveillez-vous, sortez de ces lieux. Ces gens ne sont pas des dieux, ils ne sont pas envoyés des dieux. Ils servent leur ventre. Ils servent leur ventre. Nous ne cesserons de vous le dire. Nous sommes dans l'ancienne, dans la nouvelle alliance, c'est l'alliance de la grâce où Jésus-Christ a pris tout à la croix pour nous sauver. Donc nous n'avons plus rien à faire. Nous n'avons qu'à croire en son en son œuvre à l'œuvre de la croix pour que nous soyons sauvés. Bien aimé, partage cet enseignement avec tes frères et sœurs. Abonnez-vous à ma page euh, à Facebook qui s'appelle Assemblée et abonnez-vous à ma chaîne YouTube MG Indigné pour plus d'enseignements. Je vous retrouve très bientôt que le Seigneur vous bénisse.